Chronique palestinienne, récit de Pierre Merechkovski, publié aux éditions de l'Obsidienne. Tu vas en Roumanie, tu prends la parole sur la terrasse du palais du peuple. Tu t'imagines critiquer les Ceausescu et en fait tu es un singe en cage. Pourquoi t'as pas filmé la misère des jeunes roumaines qui deviennent les putains des vendeurs de téléphones Orange Pourquoi t'as pas filmé les salauds, ceux qui nous veulent, ceux qui non, non T'as préféré filmer ton absence d'histoire de cul avec Vera Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un mari bourré et d'une femme hystérique Tu vois, Nathalie, elle m'a donné son t-shirt. Et Nathalie, pour moi, c'est sacré. J'ai pensé à elle tous les jours pendant ces 20 ans d'enfermement. Et le jeu aux affaires terroristes, je l'emmerde. Il a beau me cuisiner, je ne lui ai jamais rien dit sur Nathalie. Il y a des salauds partout, là-bas, ici. Les élections, les réactions, les élections, il n'y a que ça qui vous intéresse. Et Blanche, ça ne l'intéressait pas. Alors bien sûr, ça vous fait bander. Vous rêvez tous de vous taper les lesbiennes, car vos, vos petits fantasmes, c'est bien connu. Qu'est-ce que tu veux, toi aussi Tu veux que je te parle de Nathalie, des terroristes des années 70 C'est ça Eh bien, désolé, je n'ai pas envie de vous parler de Nathalie. Qu'est-ce que tu veux savoir Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Nathalie Nathalie n'a pas pu baiser. Elle a été enfermée pendant 30 ans et elle a eu une conditionnelle parce qu'elle a une tumeur au cerveau. Elles se sont vues une seule fois, Nathalie et Blanche. Une seule fois. Je l'avais dit à Blanche, je t'aime. Mais rien ni personne ne me fera oublier Nathalie, même si pour elle, je suis moins que les animaux qu'elle élève dans sa bergerie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 ni Frédéric qui a essayé de voler devant moi, Blanche. Toi et ta clique, vous êtes déchaînés sur moi et Blanche. Elle, je me suis absenté une nuit, une seule nuit. Elle ne supportait pas que je me mette à picoler. Je suis allé chez Frédéric. Blanche voulait toujours coucher avec un autre et en même temps qu'avec moi. Elle disait que le désir ne peut exister à deux dans un reflet dans l'œil, mais bien en résonance avec un troisième œil. Et Frédéric n'est même pas venu à l'enterrement Blanche. Il n'y a que ce salopard de mer est venu tout seul, tout miel, tout beau, tout propre, tout fringant sur lui pour dire des conneries et pour dire qu'il ne savait pas que Frédéric avait par deux fois essayé de la violer. Blanche, mais comme Frédéric sort de prison, bien sûr, pour les bien-pensants dans ton genre, son viol est une circonstance atténuante. Et Nathalie, d'aller rester 20 ans en prison juste parce qu'elle n'avait pas voulu signer une déclaration publique, qu'elle reconnaissait qu'elle avait eu tort d'avoir tué ce salopard de général, alors que ce salopard de général avait tué par hasard dans la queue des clients qui venaient pour leur fric, pour leur course de la semaine. Ils ont tout fait pour protéger Blanche. J'ai deux fois de suite retiré des griffes des psys. Vous, vous serez toujours du côté des riches parce que les nouilles vous en bouffez à chaque repas. Tu es comme le père de mon fils. Le père de mon fils a fait des pressions sur le juge antiterroriste pour qu'il me retire la garde de mon fils. Et lui aussi, comme toi, il bouffe des nouilles à tous les râteliers. Tu ne sais rien de moi. Et alors, quand je suis nu au matin, Blanche avait laissé un mot, juste un petit mot au pied de la corde qu'elle avait laissé autour de son cou. C'est vrai, j'ai laissé seule une blanche nuit parce que j'avais bu et que je ne voulais pas qu'elle me frappe. Et Blanche avait juste écrit ce mot. C'est toi qui es responsable de ma mort. Situation 18. Je reconnais les faits qui me sont reprochés. Je suis le seul responsable. En ce sens, je refuse de lire en tant que tout propos et toute opinion qui concerne le peuple français, les imbéciles manipulés, la bêtise humaine, les dirigeants qui nous manipulent, nous le peuple. Mais je refuse de dresser des listes de dirigeants, de responsables, de crapules qui ont, fait, qui ont pour effet de m'extraire du monde. Il ne s'agit pas de Journal Le Monde. Lui, Ici, c'est Bucarest, le tournage de mon film à Bucarest, produit par le mari producteur de Vera, me plonge dans un tourbillon mêlant la garde de fer d'Antonescu, Ceausescu et son palais du peuple à jamais inachevé. L'opérateur Ivan, qui n'est pas russe, mais juif, séfarade. La guerre, la révolution, la nuit, ma diatribe sur le terrasse du musée d'art moderne, de l'ex-palais du peuple, inachevé à jamais, exige que toutes les villes soient rasées, car le terrain vague, la catacombe est pensée, à venir, mourir. Le peintre habitait dans un squat de Bucarest qui me demande de balayer son atelier. Mon cri contre l'organisation, celle de la garde de fer alliée aux bolchevique dans les années 20, par souci des d'évecacité, contre le bâtiment de l'Église orthodoxe qui a trahi les aspirations du peuple sacré, contre la synagogue. Ils ont transformé en musée. Lui, il descend l'escalier. Situation 11, l'escalier. Les chiens du peintre. Dirkou qui ont le février lui, en hurlant, l'ancien milicien qui lui dit que la Roumanie actuelle est un camp de concentration bargelé, géré par le protocole des sages de Sion. Les tsiganes que verra la femme roumaine du producteur lui dit ne, ne pas filmer, l'ouvrier qui filme à coups de marteau-piqueur, une stèle devant la synagogue qui est un musée et non une synagogue le prêtre orthodoxe qui lui récite les protocoles des sages de Sion, les rejeté rejetés et errant dans un décor proche des favelas de Mexico, que le père de Félia voulait lui faire visiter avant que Félia lui dise qu'elle se crucifierait sur son propre tableau. La tour de l'usine de l'ex-centre de torture qui abrite l'usine Renault, symbole de l'acier totalitaire. Le souvenir du camp chez lui à lors du coup d'état de Jaruzelski et militante de cédar Danoche, qui en fait il était une émanation du PC communiste polonais, afin de préserver l'indépendance de la Pologne face aux chasses russes immobilisées en 44 sur la rive droite de la Vistule. Les chiens errants en 44, en situation 72. Les Queen les bobos au boulot. Elle, debout, devant le porte d'entrée de la maison. Elle, il, a il a baisé à nuit avec moi et il est parti. Il a eu peur, peur de mon amour. Je vous ai tout donné. Et vous vous prenez et vous ne donnez rien. Nous les Roumains, c'est comme ça, nous sommes gentils. Et comme nous sommes gentils, nous sommes faibles et vous en profitez. Oui, slogan. Les gouines à les bobos au boulot, les gouines les bobos au boulot. Elle, de quel droit nous juste Lui, ils disent, tu entends, ils disent, tu entends, j'entends, j'entends, j'entends. Les gouines à bonbons, les bobos au boulot, les gouines les bobos au boulot. Elle, vous avez peur de tout, du succès, Les femmes. Vous êtes des petits-enfants, des tout petits-enfants, incapables petits-enfants, qui avaient peur du noir, qui attendaient le réconfort de votre mère. L'inspecteur, en cas des enfants, et tous, ils répètent, les bruits nadachaux, les bobos boulots, les bruits les bobos boulots. Et puis, ce n'est pas fini, derrière, viennent les gendarmes, les journalistes et les organisations militaires. Ils marchent, ils marchent, unis dans le même élan, afin d'oeuvrer pour le nettoyage de la pourriture, la pourriture qu'ils disent des assistés, qui ne passent pas, comme ils disent, au revêtement de la nation. Oui, mes chers concitoyens, en vérité, je vous le dis, moi, votre mère. Je vous le dis, cette porte pourrie, cette porte de l'assassinat, moi en tant que maire, cette porte de l'assassinat qui est le cancer de notre société, moi le maire de Beaumont, nous allons l'ouvrir. Lui, une arme, j'ai trouvé une arme. Je remercie l'ONU, l'Europe, le Vatican et le croissant l'exil. L'exil, ça dit histoire, représentation d'un objet en Lui, Martur à offf. Martur à onf. ouvrez la porte, ouvrez la porte, ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Lui prendit le dérisoire pistolet devant la porte fermée, situation 15. Lui, et alors, lui, adresse aux contre-révolutionnaires, la mort est une invention du système capitaliste. Vos plaisirs et médias sont le chemin de vos vies, nous mourrons à l'heure de notre choix. Géraldine, Nolochka, Laurence, Vera, Maria, Yvonne, vous êtes des contre-révolutionnaires. Car vous préférez rester couché sur vos chaises longues, transat Vous préférez attendre le retour de Bastien. Vous préférez, comme le Lodzka, vous transformer en bombe humaine dans les territoires occupés de la Palestine. Vous préférez vous enfermer dans la culpabilité de vos pères. Yvonne, pourquoi n'aurais-tu pondu Réponds-tu jamais à mes lettres Le Lodzka, pourquoi t'es-tu renié Lui, il brandit dans la main droite un pistolet jaune, joué d'enfant. Lui, il tient dans la main gauche. Hein, me couvert d'une marmite en acier polonais. Lui, je ne rendrai pas la caméra au salé portes, de mon mari Vera. Lui, continue à crier. Lui, face à la porte fermée, tenue en secret par le maire de Beaumont-sur-Oise. Les protagonistes nationaux bolcheviks ont forcé la porte. Je ne suis pas un dictateur. Le Lodzka, en se réfugiant dans le suicide de Blanche, S'est barricadé dans son chagrin il m'a interdit de l'aimer. C'est tellement plus simple de s'enfermer dans sa pauvreté et d'empêcher les autres de vous approcher. C'est tellement plus simple de se dans sa rosade en attendant l'arrivée de Brice. Riz, vous êtes dédicateur.